Euh, ce qui est certain, c'est que c'était une des choses les plus importantes dans mes journées, en fait. Si, si j'avais le choix entre lire ou faire quoi que ce soit d'autre, je choisissais la lecture. Bienvenue à la bibliothèque jeunesse de la ville de Lausanne. Ici, vous êtes dans la bibliothèque référente pour toute la ville, mais également dans une bibliothèque de quartier. Je vous propose de venir faire un tour dans la bibliothèque. Je vais vous la présenter. Volontiers. Ici, c'est le coin des vraiment tout-petits qui peuvent à peine se lever. C'est surtout un livre-objet au début. Quand je me suis mis à écrire, et là, il faut des guillemets, je ne voulais pas écrire une histoire, je voulais faire un livre. Et ça, c'est quand même une nuance de taille. C'est que plus tard que l'écriture est vraiment devenue une question de « Ok, qu'est-ce que je vais dire ?», mais en fait, quand, quand j'ai commencé, la, la question n'était pas du tout « Qu'est-ce que je vais raconter ?». Euh, ici, nous avons les, les albums illustrés. Ça, c'est plus des livres où il y a pas mal d'illustrations avec un peu de texte. Et c'est surtout une lecture de famille. Souvent, on les voit blottis dans un canapé, comme ça, les parents avec les enfants. Et ça, c'est le genre d'histoire que les parents doivent relire 53 fois à leurs Alors, enfants. <rire> exactement. Alors, les enfants, ils adorent qu'on leur relise 15 fois le même. Quand j'étais enfant, j'avais le droit de traverser le tunnel qui passe sous la route et d'aller à la bibliothèque de Chaudron. Et en fait, c'était là-bas que se trouvait la bibliothèque jeunesse dans les années 90. C'est peut-être le premier endroit dans Lausanne où j'ai eu le droit d'aller seul, ce qui était quand même un sacré sentiment de liberté. Un bout de ville, un tout petit bout de ville que, qui était à moi. J'ai grandi dans une maison où des livres étaient là, donc le je pouvais manipuler ça, je pouvais fouiller, etc. mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et Je pense que les bibliothèques offrent ça. Les livres sont là et on peut venir voir, on peut les manipuler, on peut se rendre compte que c'est des objets euh, euh, normaux qui ne doivent pas faire peur. Et de ce point de vue-là notamment, je pense que les bibliothèques sont, ouais, sont indispensables. Et on arrive à l'espace des contes. Oui, moi je lisais plein de contes quand j'étais petit. Le petit chaperon et... rouge, oui, les, les trois, trois petits, petits cochons... cochons. <rire> Et puis oui. La Belle au bois dormant ça c'était le premier livre que je me souviens euh, avoir lu en fait. Donc ça c'est les collections pour les tout jeunes lecteurs. Ouais, bah, moi je me souviens vraiment très bien, des, très bien des oui oui. Ah voilà. <rire> que... Oui exactement, je me rappelle que je pouvais les lire seul. J'adorais lire ces histoires-là. Et... Euh... C'est toujours un peu mystérieux de savoir ce qui vraiment m'intéressait là-dedans. Donc il y a trois ans, j'ai reçu une commande de La Joie de Lire qui m'a demandé d'écrire un livre pour la jeunesse. Et euh, c'était la première fois que je m'adressais en fait à un public euh, de cet âge. Et d'abord, ça m'a pas mal euh, disons, questionné, voire paralysé, pour être tout à fait honnête. Et puis je suis revenu justement à ces lectures d'enfance. En fait. J'ai relu des, des textes qui m'avaient plu quand j'avais 8-10 ans pour essayer de retrouver en fait, ce qui, moi, avait pu me plaire à cet âge-là. Après, au niveau de l'écriture elle-même, en réalité, euh, je me suis rendu compte assez rapidement que ça ne changeait rien. Et en fait, j'ai travaillé de la même manière que, que sur tous mes autres textes. Donc, on avance dans les catégories d'âge. De ce côté-là, nous avons les, les documentaires pour plus grands, entre 9 et 15 ans. On a aussi un espace conte. Vive et Vaillante, c'est une conteuse qui a repris La Belle au bois dormant mais elle l'a transformée avec un titre « La Belle éveillée ». Et puis c'est la, la princesse qui sauve le prince, qui s'est accrochée dans les ronces. Je pense voilà. que c'est une bonne chose, parce que quand je repense à « La Belle au bois dormant », autant ça me plaisait, autant en effet elle est un peu passive cette princesse. Voilà. Alors par ici, on commence déjà pour des romans un peu plus grands. Lui, évidemment. Roald Dahl, d'ailleurs je ne savais jamais comment prononcer ce nom. C'est un peu le livre, c'est paradoxal parce que Roald Dahl est, est, voilà, est un auteur culte pour la jeunesse et je crois que c'est Mathilda qui m'a fait arrêter de lire des livres jeunesse. J'avais fait une liste des titres qu'on trouve. Mathilda, les titres des, des romans, donc des vrais romans qu'elle lit et euh, je, je m'étais mis à les lire euh, un par un. Donc euh, Mathilda m'a fait lire euh, une version pour enfants quand même, mais de Moby Dick par exemple. Euh, L'île au trésor que je vois là. En fait, j'ai pratiquement lu tous les livres que lit Mathilda parce que j'étais absolument euh, euh, envoûté par, euh, par elle et par ce, enfin, par ce personnage, par cette histoire, par ce monde et en fait c'est à peu près le moment où je pense que j'ai arrêté de lire euh, ce qu'on appelle la littérature jeunesse. Tout, tout de suite, j'ai eu presque cette seule passion, ce qui, euh, par moments, dans ma vie, m'a aussi questionné. Aujourd'hui, j'ai 32 ans, 33 ans, et il toujours rien qui concurrence la lecture. Même quand j'écris, je, je reste en fait ce lecteur. Il n'y a aucun doute pour moi si on me pose la question euh, « Bon, ce matin, tu préfères lire ou écrire ?» Il n'y a jamais le moindre doute, je préfère lire. La lecture n'a jamais été détrônée par rien du tout. Donc je fais entièrement le lien entre cet enfant euh, qui apprend à lire et qui adore ça et, et l'adulte que je suis aujourd'hui, l'écrivain, euh, voilà, appelons ça comme on veut. <rire>